What's up, j'espère que vous avez tous maléfique. bien vous remercie pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On se retrouve sur iPixel en skyblock et aujourd'hui, les amis, je vais vous donner ma technique pour pouvoir one shot les Underman dans l'end. Donc, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas fait, les amis, parce que j'ai une meilleure armure maintenant, mais j'espère que je vais pouvoir vous donner les conseils adéquats pour pouvoir augmenter votre strength. Comme vous voyez ici, votre crit de chance et votre crit de damage. Donc, bon, sans plus tarder les amis, on va pas perdre de temps. On va directement se fier à la catégorie des talismans. Qu'est-ce que c'est des talismans? C'est des talismans que vous pouvez crafter, dans, vous les débloquez dans plusieurs sections des de, de, de, de catégories. Donc dans la catégorie, par exemple, obsidienne, vous pouvez débloquer le, le craft du talisman de Gravity. Et dans plusieurs autres catégories aussi. Ou sinon, ils sont achetables juste ici au shop. Donc juste dans ce shop-là d'aventurier, vous pouvez en acheter déjà quelques-uns. Euh, Toutes ceux-là, vous pouvez les acheter. Lorsque vous avez des talismans, vous allez les réforger ici, euh, à l'enchanteur ici. Donc le meilleur enchantement c'est euh, Itchy personnellement, j'aime bien les mettre tous mes trucs Itchy, Godly ou Unpleasant. Unpleasant c'est bon aussi, mais moi en ce moment je veux vraiment un Itchy ou un Godly. Donc s'il vous plaît Monsieur, coûtez-moi pas trop cher s'il vous plaît. Shiny non, Ichi, Gravity, parfait. On en a un Ichi. Ensuite, on va toutes les déplacer, on va toutes les placer dans notre bag. Donc lorsque tous les ils sont Itchy euh, godly, unpleasant et tout, ça vous donne un pourcentage de euh, chance comme vous voyez mon crit de chance il est rendu à 98% 185% par exemple de crit damage et 127 de strength donc c'est très très bien mais c'est toujours pas assez pour pouvoir passer surtout que on a des potions de strength 5 et critical 3, donc qu'est-ce qu'il faut faire les amis c'est améliorer notre armure donc euh, notre armure elle est quoi en ce moment elle est unpleasant, il faudrait la mettre full godly, donc on va essayer de faire ça les amis euh, ça se peut que ça coûte cher c'est vraiment difficile à avoir le godly euh, mais lorsque votre armure est full godly Vous avez énormément plus de chances de pouvoir, oh, on n'a pas été chanceux, on est retourné à unpleasant je ne veux pas dé dépenser trop. Dès que j'ai unple reprend unpleasant j'essaie de rechanger de pièces les amis, je veux pas gaspiller toute ma thune. Parce que j'ai dû racheter toute cette, ar cette armure et toute la... et l'épée Aspect of the End. Moi, j'avais tout vendu, j'ai voulu la... j'ai tout racheté pour vous le, le montrer. Et vous allez voir pourquoi ça va être intéressant, parce que je vais vous faire un cadeau après. Donc, allez, soit unpleasant ou soit Godly. Je vais essayer de vous montrer en Godly, mais ça, cher à... ça coûte cher à... Ça coûte cher, bordel de merde Oh, non Oh, non Toujours pas Toujours pas Allez, Godly ou unpleasant maintenant, s'il vous plaît Oh, my God vous Voyez ma monnaie descendre, les amis, ce côté Ouch, ça fait mal, les amis, ça fait mal J'espère au moins avoir Godly après tout ça. Zelus non. Ça nous prend vraiment Unpleasant ou Godly. C'est les deux meilleurs pour ce que nous on veut faire en ce moment. Vous allez me dire, Icons, mais pourquoi tu utilises l'armure de l'End C'est très simple les amis. En utilisant l'armure de Lend, on a un petit avantage que lorsque l'armure elle est complète. Euh, chaque pièce, par exemple, cette pièce-là, si elle me donne euh, deux fois de, de vie, deux fois de tout lorsqu'elle est dans l'aine. Donc pour l'instant, elle nous donne 7 de strength et euh, 3 de crit de chance. Mais lorsque nous allons dans l'aine, ça va doubler le truc. Donc il faut savoir aussi que euh, moi, normalement, j'utilise la Dragon Armor comme celle-ci. J'utilise la strong dragon armor et une spicy aspect of the end ou un mon stable chestplate, dépendamment. Je sais pas. Ça dépend comment qu'on fait, euh, mais la plupart du temps j'utilise ceci pour euh, faire ça. Donc comme vous allez voir en ce moment, moi, elle n'est pas enchantée. Donc, ça se peut que ça change quelques petites choses lorsqu'on va aller dans l'Inde, Mais l'important, c'est qu'on a la strength, la, la critique et tout. Ensuite, qu'est-ce que notre épée, il faut la mettre spicy. Donc, nous, elle est déjà spicy. On l'a acheté comme ça. On a été plutôt chanceux. Et maintenant, il faut, ex... faut espérer pour le mieux. Il faut faire le plus de dégâts possible dans l'end. Et normalement, si je dis pas de bêtises, on devrait tourner aux entours de peut-être 10 12 000 peut-être. Donc on va voir, on va taper celui-là. Donc, on fait 7800. Euh, 7000. On fait 7000. Donc, 7000, c'est pas assez, les amis. On a encore un problème. Donc, ça veut dire que certains de nos talismans sont pas encore assez puissants. On voit 200% de crit damage, c'est pas assez, pu assez puissant. Donc, on a encore euh, celui-là. Celui-là. Euh, celui celui-là. Euh, celui-là. Celui-là qu'il faut reforger en Ichi. Donc, je vais aller faire ça, les amis. Et je vous reprends lorsque j'ai fait ça. À tout de suite. Donc j'ai mis toutes mes talismans, j'ai été chanceux, je les ai tous eu godly, donc je vais pas dépenser plus de thunes On va aller voir si godly c'est déjà ça fait la différence ou ça fait si la... c'est assez pour pouvoir one shot Mais vous devez jouer comme ça les amis avec vos talismans, vos forces et tout, vous devez essayer le plus possible de augmenter Donc on faisait 7000, cette fois-ci je pense que si on... là je pense qu'on va faire un peu plus encore Donc là on fait 7700, on a augmenté, donc c'est parfait Par exemple comme vous avez vu mon armure n'est pas godly, elle est unpleasant il Faudrait vraiment que mon armure soit godly, ça ferait une énorme différence. Et il faudrait que les talismans, il faudrait que je continue sans les mettre encore en itchy Parce que comme vous voyez, godly ça donne euh, crit damage 3%, mais le ichi ça donne 8%. Donc le ichi c'est beaucoup plus important et avec les potions on fait déjà 100% de crit chance avec les potions euh, crit 3 et euh, force 5. Donc je vous expliquerai un peu plus tard comment avoir ces potions là. Mais pour l'instant, je dois encore augmenter mon crit damage, donc on va continuer à faire ça. A tout de suite Oh, wow, je viens de dépenser 400 000, les gars, pour essayer de faire l'armure, vraiment, j'ai sorti 1 million de la banque, je vais vous montrer, je vais déposer un dollar, j'ai sorti 1 million, comme on peut voir, minus euh, 1 million, Icons, il y a 4 minutes, j'ai perdu, bah, quasiment 400 000, juste à essayer de le mettre en godly, j'ai juste réussi à avoir les pantalons, donc ça l'a pas vraiment... Augmenter mon crit de dommage de 6% seulement. Par exemple, pour les talismans, les amis, on n'aura vraiment pas le choix de les mettre itchy. Sinon, je crois qu'on va vraiment pas y arriver. Donc, euh, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée de les mettre Godly en soi. Euh, je crois qu'il faut focus l'armure en Godly et vraiment tous les talismans en Ichi. Donc, je vais essayer de voir, faire ça. Et puis, je vous reprends euh, lorsque je suis chanceux et que je les ai... Euh, je les ai... Quoi Ok, ça m'a pas coûté si cher en fait. À peu près 60 000, je dirais. Un truc comme ça. Ça ne pas coûté trop trop cher. Mais on a réussi à avoir tous les trucs en Ichi cette fois. Donc, On va voir si c'était ça le problème, les amis, mais sinon je, je sais vraiment pas c'est quoi. Euh, j'ai encore 10 minutes de potion, donc je crois que normalement là on est à la barre des 10 000, mais c'est vraiment mon armure en fait le problème. Et j'ai pas envie de dépenser un million dans mon armure, les gars, euh, juste pour vous le prouver. Mais je suis 100% sûr qu'en étant full euh, godly, on fait on passe au-dessus quoi. C'est parce que dans laine on ça duplique en fait là. Vous savez, vous comprenez pas en godly, regardez, ça ferait 14-12% euh, en plus ici. Crit Damage, Godly, Godly. Ici, ça ferait... Le Crit Damage, ça nous ferait 6% de plus et 6% de plus, quoi. Normalement, avec de l'huile de base, lui, c'est seulement 3, donc c'est... Voilà, on fait combien 8000, voilà, c'est ça le problème. Je suis sûr à 99%, les gars, que si on était full godly, ça fonctionnerait. Alors, je vais essayer de le faire encore avec les 500 000 qui me restent, mais vraiment, je ne dépenserai pas plus, les gars. Euh, je suis sûr qu'on est, on est juste à la barre, à la barre, à la barre. Et si on, il nous en manque encore, on peut toujours dupliquer, euh, spam talisman, dupli avoir plein de double, double talisman et les remplir à notre ligne de première ligne ici, Ichi, ou quoi. Donc, je vais essayer d'aller au spawn et continuer à forger mon armure. Mais pour vous prouver, mais je suis 100% sûr qu'en euh, ayant Godly, on peut one-shot. C'est vraiment une grosse différence euh, de Godly à Unpleasant, les gars. Donc, euh, let's go, c'est parti Eh ben, putain What the fuck, les gars, ça l'a pris une vingtaine, quoi. A peu près une vingtaine, j'ai eu les deux fois Godly. Donc, c'est bon. Là, ça nous fait combien d'écrit de dégâts Il faut être à peu près à 250, donc ouais, il va nous en manquer encore un peu. Malheureusement, je vais aller tester quand même combien qu'on fait maintenant de dégâts. Euh, faut pas oublier que si vous avez une banque sur vous, vous pouvez la mettre Ichi. La banque, ça, ça compte pour des dégâts. Et ensuite, je vais aller voir le guide des talismans pour voir les talismans qu'on pourrait crafter en plus. Oh non, non, non, je veux pas tomber. Merci. Parce que je rappelle qu'on n'est pas enchanté. Donc peut-être en enchantant, ça va changer quelque chose. Je sais pas du tout. Euh, là, il y a un shiny block. Donc on va essayer de taper Santa adorman là. On fait 9000. On est à la barre, les gars. On est, à... on est à quelques trucs de l'avoir. Donc on va regarder bien sûr que tous nos talismans soient en Ichi. Ichi, Ichi, Ichi. Ichi... Euh, tout est Ichi ici, Ichi, Ichi, Ichi, Ichi. Parfait, les amis. Donc, c'est bon, c'est bon ça. Donc, maintenant, sur notre épée, on a quoi On a crit damage, ça, crit chance, ça nous... Le 1%. Donc, notre crit chance est quand même encore bonne. Attendez, on va regarder notre crit chance. Donc, on a 87% avec la potion, donc c'est quand même OK. 247%. Et notre strength, elle est quand même assez basse à 180%. Mais euh, je crois que si on améliore l'armure, donc par exemple je crois qu'avec si on met une meilleure armure que euh, celle de l'end donc bon c'est sûr que l'end c'est une bonne armure pour débuter, mais si on continue et dans, le, dans ce sens là, en fait je crois qu'on peut les one shot, donc ouais 12500 il va lui rester très peu d'XP, 11500 donc ouais il va rester très très peu d'XP euh, aux endermans lorsque vous allez les taper avec une meilleure armure donc ce que je crois qu'il manque énormément c'est surtout comme vous voyez le strength on est à 266 de strength donc euh, je vais essayer de faire quelques talismans en plus pour que ça fonctionne avec notre euh, armure euh, ender pour vous prouver mais normalement on, est à, on était vraiment à la dernière ligne droite quoi on fait on fait vraiment on fait quoi 9000 de dégâts vous voyez il nous en manque presque pas les gars pour pouvoir passer au dessus donc là qu'est ce qu'on peut on a deux options on peut spam euh, les talismans donc on prend les talismans par exemple ici dans le talisman on achète encore des talismans comme ça on les enchante ichi et on les tient dans notre inventaire donc ça c'est une solution ou sinon, ou sinon, sinon, on essaie d'avoir une meilleure épée. Donc, si vous essayez d'avoir une meilleure épée, par exemple, vous pouvez essayer aller, y aller pour l'aspect of the End, par exemple. Si on essaie d'aller avec celle-là, et vous êtes full, euh, peu importe, meilleure épée, quoi, vous pouvez avoir un nipping ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on fait euh, 12 000 ou 13 000 Ouais, moi, bon, moi, je fais 23 000, mais... Euh, <rire> moi, je fais 23 000 à cause que l'épée est vraiment bonne. C'est la meilleure épée du, du jeu de lens celle-là. Mais... Euh, c'est juste vraiment l'épée, l'Aspect of the End qui casse les couilles. Sinon, si vous avez une Leaping Sword, par exemple, donc une Leaping Sword, une pig, une Pig Sword ou quoi, ça peut quand même le faire. Sinon, avec la Spicy Aspect of the End, les amis, euh, ça le fait. Vous pouvez one-shot. Il faut juste améliorer, comme j'ai dit spam les talismans, mettre votre armure full godly, enchanter votre armure et bien la reforge, quoi. Et le tour est joué. On fait quand même 9000. Je vais quand même vous montrer que c'est quand même très bon, quoi. Vous voyez, 9600, c'est presque, presque tout, quoi. C'est le dégât qu'on fait dans, normalement. Euh, je descends encore en bas Il y a aussi un truc que vous devez faire les amis Si, si vous, vous ne faites pas 9000 C'est que vous devez améliorer votre niveau de combat Donc euh, déjà vous devez avoir les potions comme j'ai dit Donc euh, les potions, vous allez pouvoir aller dans la collection Dans les récipes potions Vous allez pouvoir avoir la string potion Donc ça va vous donner tous les récipes que vous pouvez faire Pour les strings que vous, vous avez débloqué Et pour la critical c'est la même chose Vous pouvez aller jusqu'à critical 3, 4 ou Et puis voilà, vous regardez par vous même comment ça se craft Mais euh, voilà quoi Sinon euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer Ah euh, ouais, pour euh... On va bas, on va taper un zélo Donc, celui-ci, vous allez voir Boum, à 9600 euh, On n'est pas mort Ouf, une chance parce que j'ai quand même 400 000 sur moi Donc vous pouvez voir que on, on, Vous allez pouvoir les toucher. shot euh, Vous allez pouvoir surtout avoir plus de vie Si vous les mettez euh, enchantés avec euh, avec Grote 5 et tout, vous allez être beaucoup plus puissant dans l'end. Peut-être que ça va jouer un tour, je sais pas exactement. C'est dommage, je voulais vraiment vous montrer une vidéo 100% sûre que ça lève euh, chante. Malheureusement, euh, j'ai pas envie de gaspiller toute ma tune ou quoi, tu vois, pour vous faire un enchant. Mais je vais quand même vous faire gagner le full set. Donc, je vais vous faire gagner le godly Under euh, truc comme ça, non enchant, avec la aspect of the end, spicy aspect of the end. Donc, tout ce qu'il faut faire, les amis, c'est me dire euh, votre nom euh, de votre pseudo sur la pixel et d'accepter les visiteurs sur votre île. Donc, je vais essayer de visiter des îles de, des abonnés, voir si vous êtes bien avancé et tout. Et je vais choisir une personne au hasard que je vais filer euh, l'épée, donc voilà, si vous voulez participer, c'est très simple, vous avez, je répète, juste à mettre votre pseudo dans la description, les amis, avec votre, euh, votre commande pour visiter, par exemple, « slash visit icons », comme ça, vous pouvez faire, vous, si vous faites « slash visit icons », vous allez pouvoir visiter mon île, bon, pour l'instant, c'est un peu bugué, je crois, les visitages d'îles, mais bon, vous avez compris le principe, donc, voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Encore désolé que j'ai pas réussi à vous prouver à 100% que ça fonctionne. Mais je vous garantis euh, à 99% que c'est possible. Il suffit juste de jouer avec les talismans, rajouter des talismans, euh, modifier les, les enchantements de son armure et tout. Et euh, vous allez y arriver, les amis, 100%. Sur ce, les amis, je vous laisse. C'est Icons, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao